Salut et bienvenue Dans ce tuto consacré à InScape, nous allons voir comment réaliser un effet néon en utilisant que les filtres. Alors, vous trouverez sur internet euh, différents tutos en utilisant euh, différents objets, compilés les uns aux autres. Euh, L'avantage d'utiliser que les filtres, c'est qu'on peut facilement euh, modifier le texte et puis euh, la police. Et tout ça, on n'a qu'un seul objet, qu'un seul texte. Et donc du coup c'est très pratique et réutilisable pour d'autres euh, travaux. Allez, on va aller dans fichier nouveau. on va importer donc notre modèle, fichier importer, le modèle, ouvrir, incorporer, donc le modèle sera en bas de la vidéo, euh, il nous, il va nous servir essentiellement à récupérer les couleurs, voilà, hop, on va sélectionner ici l'outil texte, donc je clique dessus, je me mets ici, je clique, je vais taper néon, voilà. je resélectionne l'outil sélectionner transformer les objets, cf1, je vais me mettre ici sur la petite flèche, je vais cliquer glisser pour augmenter la taille donc de mon objet. Je vais aller récupérer la couleur, pour cela il faut utiliser l'outil pipette, je me mets ici. Euh, je vais un petit peu zoomer au niveau du, du haut là, pour bien récupérer la couleur. Donc pour zoomer je clique sur la molette de ma souris. Je me mets à cet endroit là et je récupère la couleur. J'appuie sur moins pour dézoomer. Je vais maintenant faire apparaître la fenêtre fond et contour, donc on clique là dessus fond et je crée un dégradé radial. Je vais cliquer ici sur le petit rond, je reste appuyé, j'appuie sur CTRL et je déplace vers le haut de façon à avoir à peu près de la même longueur au niveau des deux petites poignées. Je vais récupérer la couleur ici un petit peu plus foncée au niveau du L. Hop. Voilà, alors je... ceci étant fait, on va maintenant pouvoir tout simplement utiliser les filtres. On va mettre une lueur, enfin une ombre interne. Donc pour cela, je vais dans filtre, ombre et lueur, ombre portée. Donc option rayon du flou, on va mettre un flou à 2. Décalage horizontal 0, décalage vertical 0. Donc j'ai dit que c'était type d'ombre intérieure. Je clique ici pour avoir un aperçu en direct. On va choisir la couleur. Donc je clique sur couleur. Euh, ça va être une ombre rouge. Donc pour actualiser, on est obligé de cliquer, double-cliquer, voilà. Ombre rouge avec une opacité à ouais, 125, c'est pas mal. Et si je mettais plutôt 1,5, pour que ce soit quand même un petit peu plus net. Ouais c'est pas mal. Allez, je fais appliquer. Alors on va utiliser une petite astuce qui va nous permettre de venir retravailler chaque filtre de façon indépendante. C'est tout simplement l'utilisation des groupes. Alors je vais faire apparaître la fenêtre objet, ici. Voilà, je vais agrandir un petit peu tout ça. Je vais également faire apparaître la fenêtre des filtres, donc l'éditeur de filtres. Je vais détacher, je vais mettre ça sur le côté, pour que ce soit le plus clair, le plus clair possible. Voilà, donc là j'ai mon objet qui s'appelle texte 147, je vais le renommé, je vais l'appeler euh, lueur euh, externe, voilà. Là on a, j'agrandis un petit peu ma fenêtre ici, le nom du filtre, je vais donner le même nom, donc lueur externe, je valide, et je vais créer un groupe, donc mon objet est sélectionné, pour créer un groupe c'est tout simple, donc je peux cliquer là-dessus, ou aller dans Objet, Groupé où le raccourci c'est CTRL-G. Donc là j'ai créé mon groupe. On voit ici qu'il y a bien un groupe qui a été créé, qui s'appelle G1024. On va tout de suite le renommer en Lueur externe. Lueur externe. Donc je copie le texte. Et on va utiliser ici dans filtre Ombre et Lueur, Ombre portée. On va créer donc notre lueur externe. Euh, pour cela, je vais ici extérieur, aperçu en direct, on va mettre un rayon par exemple à 3, c'est peut-être un peu beaucoup, à 2, voilà. Euh, couleur du flou, ben, là on va bien pousser à 255, de façon à ce qu'il soit bien visible, et je fais appliquer. On va renommer ici le filtre en lueur externe. Euh, lueur externe. Je valide et je m'aperçois que ici j'appelais ça lueur externe alors que c'était lueur interne. Petite erreur de ma part. Donc là c'était lueur interne. Voilà, je valide. Et là ça n'a pas été bien nommé. Hop. Donc je résume. Ouais, on a bien deux groupes. Donc enfin le premier objet lueur interne, lueur externe et là on a bien les filtres qui sont appliqués. Voilà, on va créer donc maintenant un autre groupe. Donc je sélectionne mon objet. Alors attention, je suis ici, moi je préfère me mettre à ce endroit-là. Donc créer un groupe, CTRL-G, comme ça il va bien se placer au-dessus. Et je vais l'appeler Ombre Portée. Ombre Portée. Je le copie, CTRL-C. j'oublie pas d'appuyer sur Entrée pour vraiment valider le nom. Filtre, Éditeur de Filtre. Non, c'est pas Éditeur de Filtre, Filtre, Ombre et Lueur, décidément. Ombre Portée. Donc là, ben on va garder extérieur, aperçu en direct. On va faire un décalage vertical à 15. On va ici dans couleur. Et on va choisir donc quelque chose d'assez foncé. Peut-être pas un noir complet, mais voilà, là c'est pas mal. On va diminuer l'alpha à 200. Ça devrait être pas mal. 200, 220. Voilà, je fais « Appliquer ». Donc là, tout est bien nommé, sauf celui-là. Je vais l'appeler donc, comme on a vu, « Ombre portée ». J'appuie sur « Entrée » pour valider, c'est impeccable. On voit qu'il y, y a un petit problème. J'aurais peut-être dû même euh, supprimer le flou. Je trouve que deux, c'était trop. Alors vous voyez là, hop, je clique sur « Flou gaussien ». Et là, je peux venir corriger, je vais me mettre à 1. J'appuie sur « Entrée » pour valider. À ce moment-là, hop, ça corrige. Euh, on voit que c'est coupé. Donc pour cela, on va dans les paramètres généraux du filtre. Et on voit bien que c'est plutôt vers le bas que, ben, on est embêté. Et on va ici augmenter les dimensions. On va mettre ça à, par exemple, 2,45. J'appuie sur Entrée pour valider. C'était pas assez. J'ai dit 2, c'était 1. Voilà, 1,45. Donc là, c'est 1,6. Alors, on va à 1,7. Voilà, c'est bon. Euh, je vais pouvoir fermer tout ça. Je vais mettre ma, maintenant mon petit rectangle de fond. Donc pour cela, je clique ici. Sur l'outil Créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Je vais récupérer la bonne couleur avec l'outil pipette. Donc toujours la, cour la couleur la, la plus claire qui est au centre. Euh, je double-clique ici sur la petite couleur pour faire apparaître la fenêtre fond et contour. Je clique ici sur dégradé radial. Je vais augmenter la taille en appuyant sur CTRL. Voilà. Je vais mettre un rouge foncé. Je vais mettre maintenant les bonnes dimensions à cet objet, à savoir X0, Y0. Euh, longueur en pixels 1920 1080 voilà je valide et je place cet objet à l'arrière-plan en cliquant là dessus j'aligne correctement mon petit texte par rapport donc à mon rectangle en appuyant sur shift donc comme ça j'ai les deux sélectionnés je clique là dessus et je vais euh, par rapport donc au dernier objet en cliquant ici et ici euh, j'en profite je sélectionne mon rectangle je vais ici dans les préférences du document, je clique sur « Redimensionner la page au contenu » et je clique sur « Ajuster la page au dessin ou à la sélection. » Voilà. Euh, on s'aperçoit que ici, l'effet extérieur n'est pas assez fort. Alors je vais refaire apparaître ici la fenêtre objet. On va se mettre au niveau de la lueur externe. Ici, on va créer un nouveau groupe. Voilà, je vais renommer également ici ce ce groupe lueur externe, lueur externe, et je vais lui appliquer ici, grâce à l'éditeur de filtres, un filtre, le filtre lueur externe. À ce moment là, ouais, c'est carrément mieux, et on voit qu'il a été, donc ce filtre est, est appliqué deux fois. Quoi. Donc j'enregistre, je n'oublie pas d'enregistrer mon document, sur mon bureau, je vais l'appeler néon, Effet néon effet néon voilà j'enregistre euh, on va quand même on agrandir un petit peu tout ça on va quand même faire le, le petit le, cette petit objet là avec l'outil créer des rectangles et des carrés donc je clique dessus je me mets ici je clique je glisse donc moi je veux pas de contour donc je clique sur la croix euh, je veux pas de contour je veux pas de fond excusez moi décidément je veux un contour euh, violet donc j'appuie sur shift et sur la petite couleur là. Je veux un contour à 4. 4 ouais, c'est pas mal. Pour arrondir, il suffit juste de cliquer ici sur le petit rond et de glisser vers le bas. Moi, j'aime bien appuyer sur shift en sur contrôle pardon, de façon à ce que les deux les deux petits ronds se déplacent euh, de façon euh, identique, d'avoir en fait le même rayon en X et en Y. Je place ça correctement au milieu de mon objet, enfin de, mon, de ma page. Donc, hop, voilà. euh, je duplique cet objet, CTRL D, ou je clique là-dessus, ou édition dupliquer. Je vais ici dans chemin et je fais décalage dynamique. Alors, décalage dynamique. Ah mais décidément, je pensais l'avoir dupliqué. Donc dupliquer. Décalage dynamique. Voilà. Je désactive le magnétisme qui m'embête. C'est bon. Je combine les deux objets. Chemin combiné. Et je leur applique donc au niveau du contour un dégradé euh, radial. Je clique ici sur le petit rond. Je le déplace vers le haut. Et là je vais mettre donc euh, une couleur bleue avec un alpha 255 peut-être un peu plus, ouais non c'était bien euh, je vais agrandir encore un peu là de façon à ce qu'on puisse voir ici la petite couleur violette on ne la voit pas beaucoup euh, je clique ici sur l'outil créer, éditer et dégrader je me mets à cet endroit là, bien sur la ligne, vous voyez un petit plus, je double clique voilà comme ça j'ai des petits taquets de couleurs que je peux déplacer de façon à rendre cette partie-là un petit peu plus mauve. Euh, je suis pas très satisfait, là. Je vais remettre un petit, un petit taquet de couleur et le déplacer comme ceci. Ouais, c'est mieux. Alors, ceci étant fait, on va mettre maintenant euh, bah, un, petit, un petit flou ici. Donc, filtre, ombre et lueur, ombre portée, un petit flou. Donc un petit flou de 2, pas de décalage vertical, aperçu en direct. Et on va utiliser l'option utiliser la couleur de l'objet. Donc ça c'est pas mal. On fait appliquer. Et maintenant on va euh, appliquer donc euh, une petite ombre portée. Donc décalage de, de 10, aperçu en direct. Plutôt 15. Voilà, et une couleur sombre. C'est pas mal. Donc là, il va falloir retravailler un petit peu ici. On va supprimer par contre le flou. Ouais, c'est pas c'est pas mal. Non, pas de flou. Allez, on a dit qu'il n'y avait pas de flou. On fait appliquer. On retourne dans l'éditeur de filtre. pour corriger ici la dimension. On va mettre 5. C'est peut-être un peu trop. 4, c'était bien. Voilà. Et là je m'aperçois que ici mon ombre portée elle est quand même un petit peu trop. Euh... Donc je me mets bien à l'extérieur de mes objets. Et je peux venir travailler l'ombre portée ici, que je trouve beaucoup trop floutée. Par mettre de l'effet. Je vais mettre à 0 C'est peut-être mieux. Allez, je ferme tout ça, je sélectionne ici mon petit texte néon et je le projette au premier plan, de façon à ce que le « E » ici soit bien au-dessus. Et on a fini donc notre petit tuto. Je m'aperçois que le texte est beaucoup trop... Euh, l'ombre est beaucoup trop portée. Alors, hop, ombre portée. C'est le décalage, donc on clique sur le décalage. Et en fait, décalage, delta, on va mettre 10. Je puis sur Entrée pour valider. C'est peut-être un peu mieux. Allez, on va dire que c'est bon. Voici donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.